Christophe Taudière, en votre qualité de responsable du pôle court-métrage de France Télévisions, je recommence à traquer, c'est pas vrai Mais détends-toi Ne touche pas Ça va bien se passer. Ne touche pas. En votre qualité de responsable du pôle court-métrage de France Télévisions, est-ce qu'il vous arrive fréquemment d'être dans la situation de l'interviewer eh bien mon cher Steven, pas tant que ça euh, voilà. je suis généralement interviewé dans le cadre de, de, de, de, de festivals comme, comme là à l'occasion de, de courts m'étrange, ou, euh, ou sur, à l'occasion de tables rondes euh, sur des débats qui sont un petit peu techniques Vous avez un penchant pour le cinéma fantastique est-ce que vous êtes prêt à l'avouer publiquement oui, alors, je vais faire mon coming out. C'est un penchant intime et personnel que j'ai pour le, pour le fantastique depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance. Alors, moi, j'ai découvert le, le, le, le cinéma euh, fantastique à une époque où j'étais dans une petite ville de province où, dans laquelle je m'ennuyais beaucoup pendant les, les, les périodes de vacances scolaires et j'allais régulièrement euh, au, au cinéma. C'est là que ça m'a m'a permis de, de découvrir des, des films très variés et puis de, de constituer ce qu'on appelle un petit peu prétentieusement une cinéphile, mais euh, en tout cas, voilà un intérêt, voire un, un amour du, du cinéma. Donc pour tous les genres. Et ça a passé aussi par le, par le fantastique, par la science-fiction, euh, voire même par le, par le gore. Quel est le film un peu emblématique dans le domaine du fantastique que vous pourriez citer Il ah ben y en a... Alors ça, je pourrais vous en citer euh, euh, plusieurs. Moi, j'ai un, un beau souvenir terrifiant euh, de cinéma euh, avec euh, Répulsion euh, de Polanski, de Roman Polanski, avec la jeune Catherine Deneuve, qui à l'époque devait avoir, je sais pas, la vingtaine à tout casser, et qui était absolument euh, effrayante avec un rasoir à la main. <rire> Et puis une très belle séquence à l'intérieur de ce film, qui est un couloir euh, qui se met à, à bouger, à se déformer. Et en fait, il y a des, des bras et des jambes qui, qui, qui, qui sortent comme ça de ce, de ce couloir. Et C'est euh, à l'occasion évidemment d'une crise de folie euh, de cette jeune femme qui, qui reste cloîtrée chez elle avec des cadavres dans sa baignoire. Et alors, ça m'avait fort impressionné. Et j'étais sorti euh, marqué euh, de ce film avec quelques petits soucis pour m'endormir le soir même. Voilà. Et puis il y a évidemment, alors dans les dans les films, euh, évidemment quand je vous cite ceux-là, c'est générationnel aussi. Ça, ça, ça date tout de suite. Euh, ça, ça date tout de suite mon, mon propos, mais il euh, y a le, le premier euh, le premier Alien qui, à mon sens, a marqué une étape dans le, dans, dans le film de, de, de science-fiction, où on passait à quelque chose d'un peu plus, comme Mad Max d'ailleurs, d'un peu plus punk. Et c'était vraiment, à l'époque, très, très innovant. Et puis, L'Exorciste, évidemment, qui, qui, qui, qui m'a complètement retourné la tête pendant un <rire> certain temps. Voilà, vous voyez, euh, il voilà, y, a, y, a, y a plusieurs chocs cinématographiques, et, euh, et Dieu merci, ça continue. Hein, mais ça, c'est des, on va dire, des, des, des, des, des premiers, les premiers chocs quoi, primordiaux. Je reviens un petit peu sur le cours, mais euh, quel que soit le genre auquel le cours appartienne, quelles sont les qualités absolument incontournables pour Christophe Taudière Quelles sont les qualités qu'un court métrage doit réunir pour être réussi euh, bah les qualités, alors avant toute chose, il faut qu'au stade du scénario, il soit bien structuré, bien décrit. Euh, là, j'enfonce je, une porte ouverte, mais enfin, ce n'est pas, pas forcément euh, évident. Il faut qu'il y ait euh, un angle euh, original euh, du récit, c'est-à-dire, comme on dit, toutes les, toutes les histoires ont déjà été euh, racontées, mais il y a la manière de les raconter, et il y a un angle à choisir pour renouveler les gens. C'est ce qui se passe de toute façon depuis le début du cinéma, et depuis le début de la littérature. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est l'originalité d'un point de vue, et puis quand on a la chance de, de, de rencontrer comme ça des, des jeunes auteurs, euh, c'est de découvrir quelqu'un ou quelqu'une qui, euh, euh, qui nous fait voir la vie d'une façon différente, ou qui traite un sujet particulier, d'une façon qui n'avait pas encore été euh, traitée. Alors Christophe, euh, est-ce qu'on peut dire que la programmation de l'émission Histoire courte est le reflet des goûts et donc de la, de la personnalité de Christophe Todier Oui, alors euh, pas uniquement. Hein, je, mmh. euh, nous sommes sur une chaîne de services publics mmh. avec euh, des propositions de programmes euh, éclectiques donc euh, moi, à mon, à mon poste, je me dois de tenir compte de, de différents, euh, des différents goûts des téléspectateurs. Mmh. Donc euh, euh, mes goûts euh, personnels, c'est une chose, et, euh, et, et après le, le, le, le Fran France 2, et son caractère généraliste, c'est autre chose. Mmh. Euh, donc la, la programmation, pour répondre à ta question, la, la programmation euh, euh, d'histoire courte est volontairement euh, éclectique et on accueille euh, euh, tous les genres. Alors, ce n'est pas la majorité, là, on est dans le cadre de, de, de courts étranges. Je trouve que c'est intéressant, de toute façon, de faire euh, des petites incursions dans ce genre-là, qui a longtemps été considéré euh, comme, euh, comme un, comme un sous-genre, hein, euh, comme à une époque euh, le, le, les films policiers, hein, le, le polar était un peu snobé euh, par l'intelligentsia et euh, par les critiques de cinéma, puis c'est devenu un genre qui a trouvé ses, ses, ses lettres de noblesse. Donc pour certains euh, films euh, de fantastique ou de science-fiction, c'est la même chose. On a, on, on, ça, ça, ça a pris une ampleur que, que ça n'avait pas dans les années 50 ou dans les années 60. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, pour répondre à ta question, euh, oui, je peux programmer des films de genre, donc que ce soit polar, euh, fantastique, sans fiction, dans le cadre spécifique du court-métrage, c'est un petit peu plus dur parce qu'il faut quand même euh, des, des, des moyens euh, que, que les, les, les boîtes de prod ou les auteurs... Euh, euh, en tout cas en France, n'ont pas forcément euh, mmh. à leur euh, disposition, euh, mais nous accueillons aussi euh, au sein de, de, de la ligne éditoriale euh, des, des films, on va dire pas bah, des films d'auteurs, euh, de, de la comédie. Voilà, en tout cas, un, un panel le plus, le plus large possible et le plus représentatif de ce qui se fait euh, chaque année dans, dans l'univers du, du, du court-métrage. Euh, en quel terme euh, tu pourrais parler du Festival court hormis les indiscutables présentations qu'on fait, Stéphane et moi Oui, alors... Le... Les talentueuses présentations. Oui. Eh ben, J'ai découvert le Festival court euh, l'année dernière, euh, voilà, avec une, une programmation euh, assez euh, intéressante, euh, là aussi qui était euh, assez euh, variée. Donc on pouvait passer de, de films... Euh, qui, qui avait le, le tendance un petit peu nanar, euh, blague, euh, gore, euh, mm -hmm. facile, à des propositions filmiques euh, plus ambitieuses euh, et à mon sens plus intéressantes, avec une, une réflexion, euh, surtout, euh, à, à la clé. Puisque souvent, le, le, le fantastique ou la, la, la science-fiction en général, euh, même certains films gore, tout, ce sont toujours la projection de nos propres angoisses le, le, le reflet et le miroir du présent. Quand on parle science-fiction, bon, on, on voit ça par rapport justement à, à, à des films des années 50 ou des, ou des années 60. C'est l'exact miroir d'une époque et, et pas le futur. C'est un futur, c'est toujours un futur fantasmé. Alors pour les, pour les films fantastiques, c'est la même chose par rapport aux au peurs, aux angoisses humaines. Dans les années 80, il y avait, il y avait la mouche, absolument euh, terrifiant, c'était aussi euh, un miroir par rapport à, à, à la peur de la maladie dans les années 80. Mmh. Et puis tout, est, euh, tout, est, euh, tout, tout évolue, euh, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est quand, quand ça convoque euh, euh, quelque chose qui fait sens et qui parle de notre société et de, no et de notre présent. Euh, après, il bah, y, y a des films plus légers, euh, et pourquoi pas, qui, qui sont là, qui sont beaucoup plus euh, démonstratifs et, et ludiques, et, euh, et on peut se marrer euh, sur le coup, euh, voilà, et, et heureusement euh, d'ailleurs. Donc euh, votre programmation de, euh, de l'année dernière, elle a été intéressante euh, en cela, où il y avait un panel euh, très large de ce que peut être le film de genre et le film fantastique.